Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour préparer son nanowrimo parce que le mois de novembre approchant, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse des vidéos sur ce sujet même si c'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos sur le nanowrimo dans le passé mais c'était il y a longtemps alors peut-être que vous les avez pas vues et de toute manière n'allez pas spécialement les chercher, <rire> c'est vraiment trop vieux Déjà le nanowrimo, qu'est-ce que c'est C'est le National Novel Writing Month en gros, c'est un mois durant lequel plein d'écrivains partout à travers le monde décident d'écrire un roman. Et ça se passe en gros sur le site du NaNoWriMo, je vous mettrai le lien dans la description. Euh, et tout le monde a un objectif, à la base c'est 50 000 mots. Il faut écrire 50 000 mots en un mois. Et donc tous les jours on met le nombre de mots qu'on a écrits et ça nous fait des petites statistiques. Et à la fin, euh, si on a écrit 50 000 mots, en gros euh, on a gagné. On a gagné quoi Absolument rien, c'est un challenge d'écrivain de soi à soi-même. Personne va vérifier si vous avez vraiment écrit 50 000 mots. Si vous voulez écrire qu'à la fin que vous avez écrit 50 000 mots, vous l'écrivez, il n'y a pas de vérification en fait. Il euh, n'y a personne qui est là pour vous engueuler si vous avez triché et que vous avez écrit euh, 2000 mots de moins. Mais voilà, c'est un challenge personnel, il y a des gens qui se donnent des objectifs un peu moins, il y a des gens qui se donnent des objectifs beaucoup plus, je sais qu'il y a toujours deux ou trois personnes dans le monde qui se disent vas-y j'écris un million de mots euh, mais voilà tout, vous n'êtes pas obligé <rire> de faire ce genre de choses. La base c'est essayer 50 000 mots en un mois euh, et à l'occasion de ce mois en novembre donc euh, les écrivains se réunissent euh, à la fois sur internet, à travers des forums, à travers des discords, à travers des chats, à travers des... tout ce que vous voulez, pour se donner des petits challenges, pour écrire ensemble sur des périodes de données. Il y a notamment des World War où en gros, il y a un temps donné, ça peut être 15 minutes par exemple, tout le monde écrit en même temps et à la fin, euh, tout le monde dit combien de mots il a écrit et euh, celui qui a le plus de mots gagne. Gagne quoi, rien du tout, la reconnaissance, enfin voilà mais c'est pour se motiver à écrire ensemble. Et il y a aussi des événements parfois IRL, notamment dans les grandes villes. Euh, à Paris, par exemple, il y a beaucoup d'événements. Toutes les semaines, il y a des gens qui se retrouvent dans des cafés euh, pour écrire ensemble, pour discuter du nano, enfin voilà. Bref, c'est un événement ouvert à tout le monde, euh, qui est très sympa et qui permet de se motiver en groupe pour écrire euh, 50 000 mots en un mois. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire et de toute manière je vous mettrai des liens qui expliquent un peu plus en détail ce que c'est euh, si vous n'avez pas tout compris. Donc euh, je vais vous parler dans cette vidéo de comment moi je me prépare pour le Nano NaNoWriMo. Euh, il faut savoir déjà que euh, à la base j'ai un blog qui s'appelle Mademoiselle Cordelia et qui est toujours en ligne et sur lequel il y a plein plein de conseils d'écriture, de euh, comment se motiver pour écrire, de dans quelles conditions écrire, comment préparer son roman, comment écrire ses personnages, bref, il y a moult conseils d'écriture. Alors il y a certains articles qui sont un peu vieux, euh, parce que le, je crois que le blog a bien 6 ans maintenant, euh, donc voilà, je suis plus forcément d'accord avec ce que j'ai écrit avant, mais il euh, y a des bases, il y a des idées d'exercices d'écriture, il y a vraiment plein de choses, euh, donc si vous voulez des conseils d'écriture, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vais essayer de faire des vidéos d'écriture de temps en temps sur cette chaîne, mais à la base, mon blog est vraiment très très fourni, donc euh, voilà, vous avez beaucoup de choses dessus, allez vraiment faire un tour. Euh, quoi qu'il en soit, comment je me prépare cette année, et comment je me suis préparée d'ailleurs les années précédentes, puisque je participe au NaNoWriMo depuis plusieurs années maintenant, il y a des années où je réussis à faire 50 000 mots, des années où j'ai pas le temps et j'y pas, mais au moins je tente tous les ans. Ce que j'ai tendance à faire, Normalement, le NaNoWriMo, on l'écrit que sur un projet, c'est un bouquin, et on l'écrit, et on commence euh, le 1er novembre, et on termine euh, le 30 novembre. Euh, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est quand même à me donner deux projets. Un gros projet sur lequel je vais écrire un maximum de mots, qui sera le projet principal, le bouquin sur lequel je vais écrire. Et à côté, j'ai tendance à garder un petit projet. Souvent une nouvelle ou un petit truc, enfin voilà, quelque chose qui ne demande pas autant d'investissement euh, que le gros projet que j'ai à côté, euh, mais quelque chose, en gros, qui me servira si je suis bloquée sur euh, le gros projet. Je pourrais passer sur le petit pour continuer à écrire et continuer à être dans la dynamique d'essayer de d'écrire tous les jours, sans pour autant euh, être bloquée et ça permet aussi de, de décompresser de quand on stresse et qu'on n'arrive pas, enfin bon voilà. J'aime bien avoir ce, cette deuxième possibilité à côté, qui demande moins d'investissement, qui est souvent moins difficile à écrire, pour pouvoir euh, voilà, continuer à écrire. Donc cette année, euh, ce que je fais, c'est que mon gros projet, mon projet principal, c'est écrire la suite de « Tant qu'il le faudra », qui est donc le roman feuilleton que je publie sur Wattpad euh, depuis le 1er septembre 2018, exactement, le 2 septembre, je ne sais plus, enfin bon, septembre 2018, je vous mettrai la couverture ici. Comme j'ai écrit déjà 8 chapitres, je me dis, ce serait bien dans l'idéal d'écrire, allez, 8, 9, 10 chapitres si je peux, enfin en gros, d'écrire 50 000 mots sur ce récit-là. Euh, qui est un peu en attente depuis euh, quelques semaines, parce que je n'arrive plus à écrire, et surtout je prends pas le temps d'écrire. Donc voilà, ça sera le projet principal, continuer ça au maximum. Et à côté, euh, je travaille sur un roman jeunesse euh, avec des petites sorcières, qui s'appelle euh, L'éveil des sorcières. J'ai le nom de projet, c'est pas le nom définitif, mais bon voilà, L'éveil des sorcières. Et il se trouve que je dois écrire les trois premiers chapitres de ce truc là, euh, en vue d'un rendez-vous avec un éditeur, enfin bon, voilà, pour pouvoir présenter le projet euh, à des maisons d'édition. Ensuite, comment je me prépare Déjà, j'essaye d'avoir les personnages avant de commencer, quoi qu'il arrive. Euh, ça va pas forcément être des fiches qui font 15 pages pour chaque personnage, mais avoir une petite fiche technique avec à quoi il ressemble, quel est son caractère, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, comment est sa famille, enfin voilà, des choses comme ça de base. Euh, il faut absolument que je les aie, même si bon j'ai tendance à faire des fichiers à trous de plus en plus avec le temps. Mais bon voilà, Avoir mes personnages, ça c'est sûr. Pourtant qu'il le faudra, c'est fait, puisque bah, j'ai déjà commencé à écrire et qu'il y a déjà 8 chapitres. Pour L'éveil des sorcières, c'est encore un petit peu en cours, j'ai encore quelques jours pour terminer un peu les, les fiches perso. Donc, les fiches personnages, et j'ai surtout le chapitrage. Et pour moi c'est un petit peu peut-être le plus important, parce que c'est ce qui m'aide le plus à écrire. Alors après je sais que ça dépend des personnes, tout le monde est... a pas besoin d'un chapitrage. Mais euh, moi, c'est ce qui me donne de la motivation. En gros, euh, je découpe l'histoire en scènes, en chapitres. Je sais que souvent mes chapitres font à peu près le même nombre de mots. Euh, ça va être 2000 mots, 3000 mots, enfin voilà, c'est un peu comme ça. Pour vous donner un exemple de ce que je fais euh, en termes de chapitrage, je vais vous lire ce que j'avais fait euh, pour le chapitre 7 de Tant qu'il le faudra. Alors bon, ça spoil un peu, mais euh, enfin au fond, pas tant que ça, c'est pas un chapitre très important, donc ça ira. En gros, il y a écrit, chapitre 7, point de vue Ina, donc le point de vue du personnage. Euh, soir, elle rentre de réunion. Elle regarde son agenda, programme sa journée du lendemain. Flèche, le but c'est de montrer la surcharge. Discussion avec Roman sur Messenger, on en apprend sur leur relation. Activité des groupes en non-mixité dont elle fait partie. Sous-entendu, elle regarde sur internet les groupes dont elle fait partie. Sortie du journal numéro 40 sur le web. Problème d'impression, distribution retardée. Montrer la solitude derrière l'activisme, la vulnérabilité, elle termine par regarder son compte Wattpad. C'est hyper succinct, mais c'est important que je le fasse en amont, parce que ça va me driver dans mon écriture, et clairement, quand je suis en mode il faut que j'écrive 50 000 mots en un mois, j'ai pas le temps de passer une heure à réfléchir à dans quel ordre je vais mettre les actions, euh, qu'est-ce qui va se passer dans ce chapitre là, est-ce que je garderai pas cette scène pour le chapitre d'après, enfin voilà, ce type de choses. Un autre exemple de chapitrage sur un autre bouquin euh, avec des vampires. Chapitre 7. Olympe rassemble des preuves que Joao est un vampire. Alana la prend pour une conne. Chapitre 8. Alana se renseigne dans les livres et avec l'aide de Manny, le doute s'installe. Chapitre 9. Test IRL auprès de Joao, puis filature de Alana et Olympe. Alana fout un GPS dans le sac de sport de Joao, elle est pas con. Voilà, c'est vraiment hyper simple, mais ça me permet d'avoir les actions principales de mon texte et de savoir comment avance l'histoire. Voilà un petit peu comment je me prépare en amont, c'est souvent un peu tout ce que je fais. Euh, parce que souvent je me dis ouais je vais faire ça, je vais faire ça, en vrai j'ai pas le temps de prendre tout mon mois d'octobre pour préparer en détail, donc voilà je fais le strict minimum mais je sais que ça va m'aider. Ensuite, euh, comment ça se passe pendant le NaNoWriMo, comment je m'organise euh, Chaque jour j'essaye d'écrire, absolument, euh, parce que sinon je sais que je perds le rythme. Même si c'est 50 mots, même si c'est 100 mots, alors que l'objectif journalier c'est 1667 mots euh, pour arriver à 50 000 à la fin du mois, euh, j'essaye d'écrire au moins un petit peu, parce qu'il ne faut pas perdre le rythme. Ensuite, euh, j'essaye absolument de prendre de l'avance au début, parce que je sais qu'il y a un moment, vers le milieu du mois, où je vais être démotivée, où je vais pas avoir le temps. Il y a toujours des moments où on n'a pas le temps. Et or, au début, c'est le moment où on est le plus motivé, on est à fond, donc euh, j'essaye d'écrire vraiment un maximum. Euh, le début, il est hyper important euh, et Personnellement, il vaut mieux que je parte fort et que j'ai genre euh, 10 mille mots d'avance parce qu'il euh, y a forcément une semaine où euh, je vais être en rade et je vais écrire 50 mots par jour et ça va être la merde. Donc voilà. Aussi ce que je fais, c'est que, alors, en fin de journée, quand j'ai terminé, avant de me coucher, enfin le soir, euh, n'importe quelle heure, je prépare ce que je vais écrire le lendemain. Je vous ai parlé du chapitrage etc, mais là c'est essayer d'aller plus loin. Euh, dans le détail de la scène que je vais écrire. Je me dis bon, aujourd'hui j'écris par exemple la scène où ils marchent ensemble dans la rue euh, pour aller au bar. Qu'est-ce qui va se passer au bar ensuite Parce que je vais écrire ça le lendemain, vraisemblablement j'ai tendance à écrire dans l'ordre chronologique sinon euh, je me perds. Bref. Qu'est-ce qui va se passer Qui va interagir Qui va parler Qui je vais gérer de la scène euh, Ils vont aller ailleurs parce que euh, je peux pas gérer autant de personnages. Bref, je réfléchis à ce que je vais faire le lendemain. Comme ça, le lendemain, je peux m'y mettre tout de suite et j'ai pas à passer une demi-heure Ah, mais qu'est-ce que je vais écrire J'ai pas prévu. Voilà. <rire> Ce qui m'aide aussi beaucoup personnellement, c'est participer à des World Wars, dont j'ai déjà parlé précédemment, euh, et aller à des événements IRL parce que quand je suis avec des gens, ça a tendance à me motiver plus. Mais bon, c'est pas toujours possible, on n'a pas toujours le temps, et puis ça dépend où on est. Là, maintenant que je suis à Montpellier, je sais pas du tout s'il y a des gens qui font le nano et s'il y aura des trucs IRL, donc bon, on verra. Pour terminer, il faut que vous vous prépariez à un mois qui va être compliqué, surtout si vous bossez à côté, surtout si vous avez des études à côté, enfin bon, voilà. Si vous faites quelque chose à côté et que vous n'êtes pas concentré à 100% sur le nano Vimo ce qui est rare, en vrai on prend rarement un mois de vacances en novembre pour ça, même si je pense qu'il y en a qui le font. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans les faits euh, Faire une radia chez Picard pour amener plein de pâtes préparés euh, bien dans le congélo pour pas avoir à faire la cuisine le soir, parce que clairement si vous rentrez du boulot, euh, il est tard, vous n'avez pas envie de super à faire à bouffer, euh, et ensuite enfin de vous mettre à écrire, enfin voilà, il faut optimiser le temps, donc picard, euh, surgelé, enfin ce que vous voulez, mais bon, des trucs tout près. vous pouvez faire la cuisine à l'avance et vous faire des tupperware euh, si ça vous amuse. Se préparer à pas trop trop faire le ménage, clairement, se préparer à cette idée là, ou faire un grand ménage euh, le 31 d'octobre, comme ça, pour être prêt en novembre, euh, prévenir ses potes, prévenir son mec, prévenir sa meuf que, clairement, on va pas être trop dispo au mois de novembre. Et enfin, qu'est-ce que j'ai noté Ah oui, prévoir sa playlist de musique avant. Parce que ça, c'est le truc hyper chronophage, clairement. Ça peut prendre des heures et des heures de choisir les meilleures musiques, etc. Donc faites ça en octobre, ou faites ça en septembre, faites ça à un autre moment de l'année. Mais clairement, c'est pas le 2 novembre qu'il faut se dire « Ah tiens, et si je faisais une playlist spéciale NaNoWriMo ?» Non, vous la faites avant, sinon vous allez perdre beaucoup de temps. Alors après, vous pouvez toujours hein, faire ça pendant le nano, mais euh, voilà, ça va être du temps de perdu alors que vous pourriez le faire avant. Et en tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire, parce que sinon je sais que je peux clairement passer un après-midi à sélectionner des musiques euh, au lieu d'écrire. Et après je suis en retard, <rire> et c'est stressant. Mais quoi qu'il arrive, ne vous mettez pas non plus trop la pression. Euh, c'est cool si vous arrivez à faire 50 000 mots, tant pis si vous n'arrivez pas à les faire. Il euh, n'y a rien qui est en jeu, en vrai, c'est juste une aide et une motivation supplémentaire pour arriver à écrire. Et ça fait aussi du bien euh, de savoir qu'une fois par an, il bah, y a un moment où on va pouvoir un peu se consacrer à l'écriture, où on va euh, s'accorder du temps libre pour faire ça. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien me prévoir des mois, que ce soit le novembre ou un autre mois, peu importe, mais où je sais que je vais écrire beaucoup, que je vais essayer de m'y mettre tous les jours, où je vais essayer d'avoir un rythme régulier. Et en général, c'est dans ces moments-là où j'ai la meilleure productivité, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, puisque clairement, si vous devez écrire 50 000 mots en 30 jours, vous n'avez pas le temps de vous relire euh, le lendemain pour dire ah, « qu'est-ce que j'ai écrit, machin, je pourrais corriger. » Non, vous ne corrigez pas, vous écrivez, vous écrivez. Et ensuite, vous prenez décembre, janvier, février, pour corriger tout ça, pour revenir dessus. Mais ça vous fait une base de travail, c'est important. Voilà, euh, je me suis pas mal... Euh... Ouh, je suis partie un peu dans tous les sens. Euh, J'espère que cette vidéo vous a été utile. Euh, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur l'écriture, euh, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire quels seraient les sujets que vous voudriez euh, que j'aborde. Euh, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, euh, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux éventuellement. Et puis, euh, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.